tout le monde c'est Winman, content d'être avec vous on va regarder l'évolution de ma grow avec ma lumière vipar spectra le modèle XS1000 que j'aime beaucoup parfait pour une tente 2 pieds par 2 pieds mais nous ici là c'est une 3 pieds par 3 pieds donc plus grand euh, plus grand que poser finalement 2 euh, pieds par 2 pieds c'est la perfection pour qu'elle puisse euh, performer à sa à son meilleur, vous comprenez, à trois pieds par trois pieds, ça va fleurir, mais c'est sûr que les cocottes à l'extérieur vont être plus petites. Ils n'auront pas assez accès à la lumière. J'ai un peu triché ici sur le côté, là. Il y a un bon pied, là, que j'ai pas vraiment utilisé, mais là, c'est sûr qu'ici, le glue, le se dépasse, là. Mais, euh, regardez ici, là. Il y a de l'espace que j'ai pas utilisé, mais j'ai fait exprès vraiment pour essayer de tasser mes plants, pour pouvoir, euh, profiter, là, de la lumière à son maximum. Euh, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Euh, deux plans vont très bien. On parle ici là, du Glouki numéro 1. Euh, regardez, il y a beaucoup de trichomes là, sur les feuilles ici. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Il y a tellement de lumière ici que je ne vois pas là, si ça donne une un, un, un belle image. Là. Mais... Euh, et là, je le zoom et tout croche. Oh my God! All right. Mais écoutez, le glouki numéro 1 va très bien. Les cocottes grossissent. On est en troisième semaine de floraison. Est-ce qu'on va se rendre à 8, 9 ou 10? On va savoir ça en regardant les tricômes avec un microscope. Eh oui, oui. Aussitôt qu'ils commencent à être embré. il faut être un peu vigilant. Il euh, faut faire attention parce que si on regarde seulement la cocotte du haut, pour euh, s'informer des tricômes, est-ce qu'ils sont ambrés, est-ce qu'ils sont laiteux, il faut penser aussi que cette cocotte-là, c'est elle qui a le plus de lumière. Les cocottes en dessous ont reçu moins de lumière, donc on va être ambrée un peu plus tard. Donc, il faut faire attention, des fois, ça peut nous jouer des tours. Là, on regarde toujours, toujours, toujours la cocotte du haut. Il faut penser aux cocottes en dessous qui ont été encore moins, ils sont moins matures encore. Donc première bonne nouvelle, on parle ici du Glouki numéro 1, là, a, les cocottes ont grossi, euh, ça va très très très bien. Euh, Gorillaz numéro 3 aussi va très très bien. Encore une fois, c'est celui-là que les feuilles sont par en haut. Euh, cette semaine, j'ai pas donné de nutriments, j'ai seulement donné de l'eau. Euh, pourquoi? Ben Parce que vous savez que Glouki numéro 2 ici, là, euh, nous avait vraiment indiqué là, un surplus de nutriments. Donc euh, ça c'est la mauvaise nouvelle. J'ai pas l'impression que les cocottes ont grossi avec le glouki numéro 2. Pourtant, j'ai donné seulement de l'eau. Euh, J'espère que cette semaine, euh, vers la quatrième semaine, il va y avoir de l'amélioration. Le pinkouche ici, c'est vraiment mon plus gros plan de l'attente. Vraiment, là, euh, c'est peut-être un peu difficile à voir pour vous. Je l'ai fait couvrir beaucoup, beaucoup d'espace. Euh, je mise là, sur lui. J'espère qu'il va avoir euh, du bon goût, mais... Les Glouki, on sait que c'est euh, du Gorilla Glue numéro 4, mélangé avec du Tin Mint Girl Scout Cookie. Donc, euh, j'aurais pu j'aurais pu peut-être m'arranger pour que chaque plan ait de l'espace égal. Parce que ça se peut bien qu'un Glouki, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le Glouki numéro 2, vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes au début. Là, J'avais cassé la taille du centre. Donc, ici, il manque une grosse, grosse, grosse cocotte. Ça, c'est plate puis en plus, là, qui a arrêté de pousser à cause que je donnais trop de nutriments. Euh, vraiment, c'est une mauvaise expérience que je suis en train d'apprendre. Euh, ça fait mal, ça fait mal. Parce qu'il a vraiment pas grossi. Les cocottes n'ont vraiment pas grossi. Le pinkouche, j'ai donné de l'eau. Euh, il en manquait. Il, il boit beaucoup plus. Lui aussi, je suis pas certain. Il grossit un petit peu les cocottes, mais pas à mon goût assez. Pas assez à mon goût. Donc euh, on va regarder l'évolution de la quatrième semaine. C'est pas une très belle semaine, là. Euh, je, à cause que la moitié de ma grow, euh, c'est quand même 2 sur 4. La moitié, là, je suis pas satisfait. Euh, le pinkouche, pas assez d'eau, trop d'eau. Inquiétez-vous pas, c'est pas assez d'eau. C'est pas assez d'eau, je donne pas trop d'eau au couche Quand je donne de l'eau, c'est 1 litre, 2 litres. Et puis le, le, le contenant est vraiment léger. Inquiétez-vous pas, là. Je ne veux plus faire de films Aquaman. J'ai fait Aquaman 1, Aquaman 2. Je ne veux pas être dans le troisième film Aquaman 3 qui va sûrement sortir dans 6 mois. Mais ça sera pas moi la vedette. Ça va être sûrement quelqu'un d'autre. Donc, euh, troisième semaine de floraison ordinaire. Euh, C'est la première fois là, depuis qu'on fait Winman que ça va mal comme ça, je trouve. Euh, bien déçu de, du Glocky numéro 2. J'espère. J'espère. J'espère que ça va se replacer. Euh, on est-tu rendu à faire un run-off? On est-tu rendu à Winman à mettre beaucoup d'eau et récupérer l'eau en dessous et se procurer un autre instrument qui coûte de l'argent? Mais encore une fois, on veut devenir master grower, on veut s'améliorer, on veut être les meilleurs. Il faut avoir les outils il faut avoir le plus d'outils possible, mais écoutez, là, il manque de fans ici, euh, c'est pas évident ces temps-ci là, euh, c'est pas évident ces temps-ci là, j'ai beaucoup de choses à, à acheter, donc euh, c'est pour ça que je me procure pas encore l'instrument le, le, pour calculer le runoff, hein, le EC je crois, je, je, je pense que c'est ça là, calculer le EC, je, je voudrais pas me tromper, mais euh... Ça s'en vient chez Winman, j'imagine, pas le choix, pas le choix, il faut il faut, il faut en parler. Donc, run-off, hein? je pense que c'est rajouter beaucoup d'eau pour voir comment qu'il y a de nutriments euh, dans la terre. Écoutez, faut, faut que je lise, il euh, faut que je m'informe encore là-dessus. Euh, ça m'intéresse pas beaucoup parce que je sais que ça va me coûter de l'argent, il va falloir que j'achète un autre instrument. Donc, c'est pour ça que des fois, là, je, je ralentis mes connaissances parce que ça commence à faire mal sur le budget. <rire> Alright, gang! On donne un pouce à la vidéo, on s'abonne. On va voir mon Instagram. Merci à mes Patreons qui, qui euh, me donnent des sous à tous les mois. Euh, merci beaucoup. Tous les liens sont en bas dans la description. Et vraiment, merci à tout le monde là, qui écrit un commentaire, qui donne des pouces. Qui communique avec moi sur Instagram. Ça va super bien. Gorious Ghettos numéro 3. C'est plus beau en personne. Je regarde l'image là. Là, vraiment impressionnant celle-là. Là. Ah, c'est bon comme ça, je trouve. Ah! Il y a beaucoup de jaune, je trouve, dans, dans, dans l'écran. La cocotte est vraiment, vraiment, vraiment plus blanche. Hey, je suis en train de penser à ça. Là. Elle est blanche en maudit. Ce serait fun ça là, que ce soit un vrai Gorilla Glue numéro 4. Avec un petit peu de Tin Mint. Girl Scat Cookie. Mais c'est ça que ça va être. Ça va être un Gorilla Glue. Mélangé en Tin Mint mais est-ce que ça va être un bon phénotype c'est ça qu'on veut savoir c'est ça qu'on veut savoir parce qu'on sait très bien qu'il y a ici un glouki numéro un un glouki numéro 2. et ce sont tous les deux la même graine de cannabis dans le, dans le même contenant mais il va y avoir des différences entre ces deux là euh, celui-là commence déjà à sentir un petit peu fleuri les autres un petit peu trop de verdure celui-là encore un un peu fleuri, mais on sait très.. Pas fleuri, excusez-moi, fruité, mais on sait très bien que ça va changer, ça va changer, le goût va changer. Même après le, le séchage, même après le curing, le goût peut changer. Donc on, on se calme, on se calme, mais on a le droit d'en parler. Alright, gang. Ok, on le sait que ça va changer. Ok? C'est très important. Quand on commence à sentir la cocotte à la troisième semaine. Aïe aïe, il goûte ici, il goûte la réglisse noire. Et, Oubliez pas que le goût évolue vraiment là vraiment là et puis euh, c'est sûr qu'à un moment donné là, huitième euh, semaine là, c est, c est, ça s'achève là, on est rendu fini c'est fini là. mais le curing le curing peut jouer des tours positif négatif mais je vous le dis c'est sérieux c'est vraiment sérieux le curing là. Je, je vous le dis ça c'est démesuré comment c'est sérieux là. En tout cas, je ne voudrais pas scraper la vidéo, là. je vais laisser ça comme ça. Le curry, on en reparlera dans une autre vidéo. Euh, J'écoute des Youtubers américains, euh, des Youtubers anglophones, euh, qui, ont, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Euh, bah, écoutez, des fois, j'entends des affaires spéciales, parce que c'est... Il y a des Youtubers qui sont très populaires aux États-Unis, qui disent une certaine chose, et puis il y a d'autres Youtubers, mais pas d'autres, mais quelques-uns qui disent autre chose, mais les deux ont beaucoup, des milliers d'abonnés, vous comprenez, américains, deux américains, euh, au sujet du curing, et puis euh, on en reparle bientôt. Je vous laisse là-dessus. Donc c'était Magro avec ma lumière d'IPAR Spectra, modèle XS1000, il y a des rabais. Dans la description, Winman, comme toujours. Donc, euh, c'est des lumières que vous pouvez procurer sur Amazon. Avec le lien et le rabais Winman, tout est inscrit en bas, dans la description. Donc, troisième semaine de, de floraison. On termine ça dans 15 secondes. Euh, un peu déçu. Un peu déçu. Euh, parce que les cocottes n'ont pas trop grossi dans les deux plans qui sont ici. Euh, pff, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Pff, je ne peux pas dire manque d'eau. là. Hey! Ciao, à la prochaine.